Mais bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie où il sera question de MicroPython et plus précisément comment faire tourner MicroPython sur une carte Arduino 0 Alors pour cette manipulation nous allons utiliser une version de MicroPython qui a été développée par l'entreprise Adafruit et qui est disponible en téléchargement donc, pas besoin de la compiler. Elle est précompilée pour une Arduino 0. On se positionne sur le site qui contient cette version qui est euh, http.github.com/slash adafruit/slash circuitpython/slash Et puis, euh, il faut descendre et chercher la version stable parce que cette version, qui date de y, y a 8 jours, c'est encore une version qui est en bêta, donc c'est un candidat. Elle n'est pas encore stable. Donc, on va descendre. Et on a ici la version 2.1.0, qui est une version stable et, et qui date du 18 octobre. Donc, on va choisir celle qui correspond à notre carte, dans notre cas c'est arduino 0 On fait un petit... copie l'adresse du lien Et puis... On part... Dans euh, notre répertoire de travail Notre répertoire de travail qui se nomme Pito en Arduino et là on fait get avec l'adresse du lien. Donc on fait ls. On a bien notre Adafruit Circuit Python qui est téléchargé. Pour pouvoir uploader le firmware sur notre carte, nous avons besoin d'un autre logiciel. Si vous vous souvenez bien, c'est le logiciel Bossa, donc Bossa C pour commande, mais avec une petite spécificité, c'est qu'on a besoin de la version 1.7.0. Donc, euh, si vous téléchargez ou bien si vous installez la version qui est disponible pour Ubuntu, il est fort probable que vous aurez droit à la version 1.3. Mais pour pouvoir uploader le programme ou bien le firmware sur la carte Arduino 0, il, est, il nous est nécessaire d'utiliser la version ça euh, C 1.7.0. Donc,. Euh, aller sur le GitHub. Ne vous inquiétez pas, les liens seront donnés en description de la vidéo. Et là, on va choisir la version qui correspond à notre architecture. Dans mon cas, euh, j'utilise un processeur 64 bits, donc automatiquement je vais copier celle-là. repasse sur notre répertoire python en arduino et là on fait et on colle l'adresse voilà ça a été rapide on fait un ls on a bien notre archive' gz disponible on l'extrait Elle est rapidement extraite. Là, il faut se positionner à l'intérieur du répertoire. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur On a notre application qui est Bossa C. Il nous suffit maintenant de... Uploader le, le fichier bin. À l'intérieur de notre carte Arduino. Donc il est à signaler qu'il faut connecter la carte Arduino 0 non pas dans le port Programming mais dans le port native USB pour l'Arduino 0. Pour pouvoir uploader le firmware, il nous faut double-cliquer sur ce bouton, donc le bouton Recette. Cela aura pour conséquence l'allumage de la LED L de cette manière. Donc, elle clignote, mais lentement. Cela indique qu'on peut uploader notre firmware. Nous allons exécuter pour ça. Donc, euh, slash bossa, c'est tirer H pour avoir le help. Et là, nous avons une description de toutes les commandes et options qu'on peut utiliser. Donc, on va utiliser E qui a comme fonction euh, d'effacer de, totalement la, la mémoire flash. On a aussi W qui va nous permettre d'écrire sur la mémoire flash. Donc, on va utiliser aussi V qui va vérifier le fichier s'il correspond à la mémoire flash. On va aussi utiliser R pour recette, donc pour redémarrer le CPU. Et bien sûr, on va utiliser P pour indiquer le port sur lequel est connectée notre carte Arduino. Donc on va commencer. Sudo. Gossassé. Tirer E tirer W, tirer B, R et tirer P. Entre K et connecté sur le port TTY ACM0, donc il faut faire TTY ACM0. Et là, il faut introduire le lien vers le fichier euh, qui nous intéresse. Donc euh, le fichier BIN. Dans notre cas, c'est... Voilà. Il suffit maintenant de taper sur Entrée. Il nous demande notre mot de passe. et le fallage s'exécute. On entend un petit bip, cela nous dit que notre carte est actuellement connectée. Donc si euh, j'ouvre, voilà, nous avons notre carte qui est définie comme étant euh, un, un flash disque USB donc, et qui se nomme circuit PYG. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est on va se connecter à notre à notre cap, cela avec la commande screen et on va définir le port de communication donc c'est dev t -t -y, ACM 0 et bien sûr le boot rate donc la vitesse à laquelle on va communiquer donc c'est 115 200 et on clique sur entrer là vous voyez rien mais si je clique encore sur entrer on est bien sûr Adafoot circuit de Python dans sa version 2.0 qui date du 17 octobre 2017 donc on va faire un petit essai print hello et ça s'exécute voilà c'est tout pour cette courte vidéo euh, dans laquelle nous avons hacké l'Arduino 0 euh, pour lui donner une autre fonctionnalité qui est de faire tourner MicroPython et de nous permettre de la programmer en utilisant le langage de programmation Python dans sa version 3. Si vous voulez repasser à, à l'Arduino classique, donc euh, automatiquement euh, uploader vos, propres, vos programmes avec l'IDE Arduino, rien de plus simple, le fait qu'on soit, euh, qu'on ait utilisé le port native de la carte, il suffit seulement d'uploader notre programme avec l'IDE, tout simplement du monde, et cela va effacer cette version, donc le firmware qui est actuellement uploadé, et vous pourrez l'utiliser le plus normalement du monde avec l'IDE Arduino. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'entrevoir des possibilités de programmation future avec des cartes Arduino en utilisant MicroPython et euh, j'espère grandement euh, que cela vous aidera dans le futur. D'ici là, je vous invite à donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et euh, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam